Alors voici comment, très simplement, déposer une production Scenari, ici il s'agit de modèle documentaire Opal, sur une plateforme Moodle. C'est l'une des méthodes. La première chose à faire, c'est bien entendu de générer sa, sa production, et ensuite de télécharger le fichier ZIP de cette production. On l'enregistre sur le disque dur et ensuite rendons-nous sur Moodle. Dans Moodle, à l'endroit où nous souhaitons voir apparaître cette publication, nous allons ajouter une ressource. C'est une ressource de type fichier. On lui donne un titre. Et on va venir déposer le fichier ZIP à cet emplacement. On peut le faire par glisser-déposer par exemple. Une fois que le fichier est glissé-déposé, eh on va cliquer une première fois dessus pour le décompacter. Et ensuite, dans cette archive on trouve un fichier index sur lequel on va cliquer également. On va spécifier que ce fichier d'index sera le fichier principal. C'est le fichier qui s'ouvrira lorsque, dans le plan de cours de Scénarii, on cliquera sur cet élément. Dernier réglage, c'est au niveau de l'apparence. Soit on peut laisser faire Moodle qui choisira le la meilleure présentation, soit on peut décider de comment apparaîtra la publication Scénarii. Elle pourrait être intégrée sous forme d'une fenêtre incrustée. On peut l'ouvrir, dans ce cas-là, ça va remplacer la fenêtre Moodle, bon, ce n'est pas toujours recommandé ou bien on peut la faire ouvrir dans une fenêtre surgissante, ce qu'on appelle parfois une fenêtre pop-up, c'est-à-dire une, une nouvelle fenêtre qui va apparaître au-dessus de Moodle. Essayons avec l'intégration. Ma présentation apparaît bien ici, je clique dessus, et effectivement elle apparaît de manière incrustée je peux modifier cela et par exemple faire apparaître dans une fenêtre surgissante. Et voilà